Voilà plus de deux siècles, je suis arrivé Avec l'espoir de voir naître l'humanité Que de batailles a-t-il fallu dans mon pays Que de belles victoires toujours à quel prix Tel un phénix, je renais de mes cendres. Telle seule arme, je soigne les hommes. Qui chaque jour, sans jamais me comprendre. J'y avais cru pourtant dès le commencement, le peuple uni en France comme aux Amériques. Une grandeur d'âme en les continents, chaque homme debout, fier, libre, droit et uni. Tel un phénix, je remets d'un mes cendres. Telle que je soigne les hommes. Qui chaque jour, sans jamais me comprendre, Reprennent leur combat et m'abandonnent. Tant Très vite, l'ambition folle d'aucun dut être contenu une fois, dix fois, cent. Aujourd'hui, les puissants combattent leur destin. Ils me tuent, me détruisent et me brûlent au sang. Tel un phénix, je remets de mes cendres. Telle, ces larmes, je soigne les hommes. Qui chaque jour, sans jamais me comprendre, me prennent leur combat et m'abandonnent. devrait brouter les sans être piétiné, éradiqué, enfoui. Mon espoir est dans la terre qui me nourrit. Mon nom, je suis liberté, liberté trahie. Tel un phénix, je renais de mes cendres, telle celle, l'arme, je soigne les hommes. Qui, chaque jour, sans jamais me comprendre, Reprennent leur combat et m'abandonnent. Tel un phénix, je n'ai très tisons. Tel le sel, la me soigne et mes gens. Chaque matin, mon peuple aura raison. De cette honte libre, j'en fais serment.